Devine ce que c'est C'est un crayon. Un bout de bois percé avec une mèche tenue à la main plus une mine cassée ça fait un crayon. Et tu peux même sculpter la pointe. Si la mine ne tient pas bien trempe-la dans de la cire d'abeille fondue ça va coller la mine. Le surplus de cire, qui a tendance à coller aussi, peut être brûlé. Et ça, devine ce que c'est C'est un stylo, un bout de bois, plus une mine de stylo. Le bout de bois parfait a de la moelle qui s'enlève avec un fil de fer recourbé. Complètement recourbé, ou si ça ne passe pas, à peine recourbé. Si ça bloque, Fais un coude. Et pour enlever tous les débris de moelle, souffle. Si le bout de bois est vraiment parfait, la mine de stylo s'y emboîte du premier coup. Mais parfois, il faut caler la mine avec de l'herbe sèche par exemple. Et puis, enlever le surplus. Et tu peux même sculpter la pointe. Parfois, au contraire, il faudra agrandir avec une mèche tenue à la main pour pouvoir mettre la mine. Une mine souple peut suivre la courbure du bois. Certains bouts de bois, malheureusement, n'ont pas de moelle. J'utilise une mèche à embout hexagonal, tenue à la main si le bois est tendre. S'il est dur, je la mets sur ma tarrière porte-embout, en à douille, et les bois les plus durs n'y résistent pas. Il faudra ensuite faire un trou d'aération latéral comme sur le stylo d'origine. Prends ensuite une mine usagée, recoupée juste au-dessus du niveau de l'encre, et mets-la en place. Si la mine ressemble à ça, une fois le bout de bois évidé au fil de fer, perce au bon niveau pour mettre un bout d'épine qui se verra à peine et va caler la mine. Brut, comme ce morceau de bois flotté, Sculpter avec un couteau, décorer, tout est possible. S'il te plaît, celui-là, attrape-le. Tu pourras toucher du bois, sentir une essence parfumée, offrir, peut-être, créer quelque chose de plus beau, moins artificiel. Et il y aura moins de plastique perdu dans la nature si tu les fais plus visibles, faciles à accrocher avec une boucle ou un crochet et parce qu'ils flottent, même quand l'original sombre. Si tu as aimé cette vidéo, éteins ton ordinateur, sors et... Écoute ce que le bois te dit.